rencontré l'œuvre de René Maran euh, quand j'étais encore au Sénégal, euh, donc je devais être euh, au collège ou au lycée, euh, parce que euh, Batouala est l'un de ces textes euh, qui sont restés euh, dans l'histoire euh, littéraire, parce qu'ils étaient présentés comme précurseurs des auteurs de la négritude. Donc lorsqu'on étudie la négritude, donc Sangar, César, Damas, ce grand mouvement de libération, de révolution contre les discriminations faites déjà aux personnes de population, aux personnes noires en France, à la fois politique, poétique, extrêmement fort. Lorsqu'on nous présentait ce, ce, ce mouvement littéraire et politique-là, on commençait toujours par ses origines. Et dans les origines, on citait parfois René Maran et on nous disait, il y a Batouala qui a été un violent texte contre le colonialisme. Et c'est comme ça que je l'ai connu, que je l'ai lu à l'époque. Et c'est comme ça que j'ai rencontré René Maran, qui ne s'est jamais réclamé de la négritude mais qui a été reconnu par les grands auteurs de la négritude comme l'une de leurs inspirations. C'est un roman euh, que René Marant, euh, auquel René Marant tenait beaucoup. Ce qui est paradoxal, c'est que René Marant considérait que Batwala, qui a eu le Goncourt donc en 1921, n'était pas son meilleur roman et qu'il y avait dans son œuvre d'autres textes qui étaient un peu oubliés ou un peu ensevelis sous euh, les, autres, les autres livres, sous Batwala. Pardon. Et donc, parmi ces autres types, il y a un homme paré aux autres auquel Marant tenait beaucoup parce qu'il pensait que c'était là qu'il était vraiment allé un peu plus loin dans un certain nombre de questions sur la déchirure existentielle, sur la difficulté à établir des relations entre les personnes de, de, de peau noire et les personnes de, de, de peau blanche. Euh, donc, c'est vraiment une question existentielle, philosophique, profonde euh, qu'il a abordée là à travers la question de l'amour, de l'amour entre les personnes de race entre guillemets, euh, différentes. Euh, et C'est un texte que j'aime beaucoup parce qu'il euh, y a évidemment la dimension de, de l'amour, c'est un roman d'amour, mais c'est surtout un roman extrêmement fort sur le plan euh, de l'analyse euh, psychologique et sociologique des relations euh, entre euh, les races, ce qu'on appelait vraiment, parce qu'à l'époque c'est vraiment les races au sens biologique du terme, et euh, il en fait euh, une analyse extrêmement fine dans une écriture qui est euh, à la fois très poétique mais aussi très précise. René Marant a un double héritage qui est celui du romantisme et celui d'un certain réalisme. Il se réclamait par exemple de quelqu'un comme Gide, comme André Gide, et ça donne déjà une idée euh, de, des, des auteurs littéraires qui étaient euh, les siennes. C'est d'abord un très beau romancier il faut le rappeler, qui, qui, construit de qui a construit là une formidable histoire avec toute une tension psychologique parce qu'on se demande finalement comment ça va se terminer, s'il va euh, franchir cette ligne qui est une ligne de feu, une ligne de, de, de couleur euh, extrêmement difficile qui, qui, qui pèse sur la, la conscience du narrateur. On se demande s'il va finalement la franchir pour aller et avoir le courage d'aller de, de, vers l'amour qui lui ouvre les bras et qui lui est proposé par cette ce personnage de de, de Marielle qui est, qui est son André Mariel, qui est qui est la, la femme qui, dont il est amoureux mais qu'il n'ose pas aimer finalement parce que il se dit que la société l'empêche lui Jean Veneuse le protagoniste principal qui est en noir d'aimer cette femme qui est une femme blanche je crois que c'est une leçon pour notre temps en effet euh, parce que précisément, c'est un texte sur l'amour. Vraiment, au fond, c'est un roman euh, d'amour et un roman de libération à travers l'amour. Qu'est-ce que cela veut dire Cela veut dire simplement euh, qu'il faut évidemment échapper au piège du discours racial, au piège du discours qui ne s'appuie que sur des couleurs de peau qui ne sont que des accidents biologiques. C'est le hasard de la biologie qui fait qu'on est noir ou blanc, voilà... Personne ne euh, peut le décider, mais ce que l'on peut faire euh, par l'amour, par le dialogue, donc par euh, le fait, de, par la tolérance, ça c'est un message, je pense, qui est fort pour notre pour notre époque. Euh, et ça ne veut pas dire euh, que les problèmes n'existent évidemment pas. Et ça, il faut le, le rappeler. Il y a encore euh, du racisme. Il y a encore des comportements euh, qui sont complètement euh, infamant euh, et complètement euh, à l'encontre des valeurs de fraternité, euh, mais avoir conscience de cela, c'est aussi se dire qu'il faut tenter de dépasser les discours euh, qui seraient des discours d'infériorisation de, de, de, ou de hiérarchisation, en même temps que les discours euh, de colère ou d'amertume euh, qui pourraient conduire à nous voir en l'autre, c'est-à-dire l'autre avec un grand A. Euh, qu'un ennemi euh, ou quelqu'un qui n'a pas euh, de raison d'être en réalité. Donc dans ce sens-là, c'est un roman très complexe euh, qui éclaire beaucoup de questions euh, d'actualité, mais à travers une vraie histoire romanesque euh, et une vraie histoire euh, oui, d'amour. Et euh, je suis très heureux que les éditions du Typhon euh, aient songé à rééditer ce texte-là, qui me semble être l'un des meilleurs e de René Maran.